Lui est connu pour être un opposant à la France-Afrique. L'activiste Akemi Seba l'a encore fait savoir au cours des meetings tenus hier soir à la maison du peuple de Ouagadougou. Pour lui, la France-Afrique est une thématique générale avec des sous-thèmes comme le France-CFA qui constitue un blocage à l'indépendance réelle de l'Afrique. Le point de meeting avec Amado Ilboudo et Abdoul Rasmane Songo. Le point levé est fermé, les yeux aussi, concentration maximale et Kémy Seba prête religieusement attention aux dit l'hymne national burkinabé, entonné par un large public indifférencié, apparemment acquis et conquis à la fois, et dont le silence demeure singulièrement bruissant de parole. Paris de la mobilisation réussie dans l'enceinte de la maison du peuple, qui d'office fait office de tribunal ou de cour de justice africaine et le meeting initial, au final, se substitue en une action judiciaire en un procès contre la France Afrique en général et son bras financier le France CFA en particulier. Dans le box des accusés, la France Afrique est jugée par contumance à son absence, la parole elle est donnée tour à tour par le président de la cour aux différentes victimes, ici matérialisées par le public, qui fait son témoignage. Nous sommes ici aujourd'hui tout simplement pour initier le processus des procès des tribunaux populaires en Afrique qui se donnent pour objectif de faire ce que les élites africaines n'ont pas fait depuis trop longtemps, en l'occurrence juger civilement le néocolonialisme français. Les dossiers à enrouler, l'exploitation des ressources minières du continent africain, les crimes politiques de la France Afrique, le franc CFA, l'aide au développement entre autres. Toutes ces affaires pendant plusieurs mois vont être débattus par le peuple et élucidés par la cour dans les différents pays francophones africains.